Bien les caméras. <rire> Alors j'ai pris l'alternance parce que pour moi c'était la meilleure option. J'étais déjà sur le terrain quand même depuis quelques temps. Je me voyais vraiment pas retourner en formation initiale et pour moi le plus c'était de pouvoir euh, continuer à être sur le terrain tout en ayant cet apport théorique que me porte la formation. Alors, mon travail à la mission locale, c'est un accompagnement qui est quand même global, même si on a un point plus fort sur l'insertion professionnelle. Donc Chaque jeune est unique, donc différent, donc les, les parcours ne sont pas les mêmes. Il y a des petites réussites qui mènent aussi à la grande réussite, et donc c'est toujours une satisfaction de pouvoir les accompagner dans leur parcours. Si je devais encourager un jeune à poursuivre sur un parcours en alternance, je mettrais en avant euh, ce côté... Euh, pratique en fait, on développe les compétences que mène le terrain, on développe les, des codes aussi, des codes professionnels en fait. Alors pour l'avenir du coup, étant donné que je débute dans le monde de l'insertion, je, je me vois continuer là-dedans évidemment et après évoluer sur mon poste et, euh, et dans mon métier euh, vers d'autres horizons. <rire>